So... Donc, Je vais vous donner des idées de business aujourd'hui. Je vais vous montrer comment structurer certaines choses dans votre vie. Est-ce que vous, vous visez encore petit? Et bien sûr, la dîme que vous payez est trop petite. Ok? J'arrive. Bonjour. Merci. Vous avez fait ça, non? Qui n'a pas fait? qui n'a pas fait son don le matin. Bonjour la reine Fatima. La résine, tu as déjà fait ton don, c'est bien. Un autre rituel On inspire On expire Bonjour, bonjour Entrez, asseyez-vous, prenez le pic avec la feuille. Vous purifie vous vos idées je mets l'intention suivante je demande la lumière la lumière blanche pure l'amour que tu éclaires les personnes qui vont écouter ce que j'ai à dire que tu sortes une personne du trou Personne qui était désespérée. Que cette cloche qui va sonner soit comme une sonnette d'alarme, qui va réveiller les dons de la personne qui va activer ses pouvoirs. C'était là, je ne sais pas pourquoi tu as les vibrations quand la cloche... des années tu sais que tu as les pouvoirs je suis là pour te parler aujourd'hui première chose pouvoir sans agent égale zéro pouvoir un agent zéro égale zéro nous filer donc spirituel 50 agent 0 égal, 0 mariage 1 agent 0 Égale 0. Belle femme, belle femme, belle femme, mignonne fille, mignon garçon. Un euh, agent, 0 Égale 0. L'agence est votre droit de naissance tout, tout se résume et aboutit à l'argent peu importe ce que tu dis que tu connais comme vous êtes habitués souvent là souvent venez me critiquer non quand j'ai compris ça j'ai commencé à accepter l'argent beaucoup d'entre vous vous n'acceptez pas d'avoir l'argent parce que vous avez peur des critiques des gens autour de vous souvent quelqu'un vient je dis voilà le prix de ce que je fais c'est cher la personne part, la personne vient voir comment je suis en de faire avec 50 personnes. Elle multiplie. Que si tu prends tel montant par personne et je vois 70 personnes sur ta chose, elle multiplie. Hey, ça veut dire que tu t'es fait. Ce n'est pas le travail qui va te donner l'argent. Ce n'est pas ton boulot d'infirmière que tu fais là qui va te rendre riche. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas ton petit travail là. Parce qu'un jour l'autre est venu ici, là a toujours insulté que vous, elle a. Disais, elle disait qu'elle a quoi Qu'elle a 2000 euros le moins. Elle venait, ici, s'est parlé, elle commençait à parler. Elle dit, mamie, y ne sais pas qui t'a invité dans notre salle ici là. Les gens, tu entres que les gens sont en train de parler. Tu entres seulement comme ça, tu commences à parler. Tu t'assois. Supposons que tu marches dans un immeuble. Tu entres dans une salle. Les gens sont en réunion. Assois-toi, tu écoutes. Qu'est-ce qu'on dit ici là? Il s'agit de quoi tu ne pars pas devant, tu commences à insulter la maison qui parle. Regarde comment elle est là-bas. Où elle, elle, elle, elle. elle est mal élevée? Est une mauvaise éducation. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, il est. votre femme, oui, allez-y. Oui, elle est malade. C'est ça qui était chez moi hier. Oui. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Ah, mais ça sent pas bien, là. Ok. Bon, euh, donnez-moi un numéro alors. Parce que si parce que je devais la payer normalement aujourd'hui. Ok. Si elle peut m'appeler tout à l'heure, comme ça, je peux un peu voir dans quel hôpital elle va partir. D'accord. Tout à l'heure, monsieur. Je crois que c'est le mari d'une de mes employées là. Je vous disais, tu ne peux pas avoir tous les dons que tu as avec l'âge que tu as. Et l'âge n'est même plus à ta faveur. Parce que votre problème, c'est que vous vous dites toujours que c'est le diplôme, le salaire, la veste ou la cravate qu'on porte quand on part. Euh, tu vois, quand tu travailles pour quelqu'un, Tu as quelqu'un dans l'uniforme, tu t'assois, il y a la clim. Quand moi je commençais avec mes dons, je <rire> n'avais pas idée que ce qui va me rendre l'argent et me rendre riche, ce serait <rire> certaines personnes m'appeler euh, traduit patricienne, Appelez comme vous voulez, mais je n'avais pas imaginé que ça pourrait être comme ça. Je vais vous donner des indices d'abord qui vont vous faire détecter ce qui est pour vous. Et après, je vais vous montrer. Je vais vous donner ce qui m'ont donné que je vous donne qui va vous aider. Après, si vous voulez faire, vous faites. Si vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas. Ok? Voilà. Pour connaître tes dons, c'est-à-dire les choses qui vont te rendre riche. Parce que vous avez dit que ce n'est pas le salaire qui vous rendra riche. Si on est tous d'accord là-dessus, je pense qu'il peut avancer. Ce n'est pas, pas ton petit salaire que tu as là. Comme tu es arrivé en France, on t'a dit va, deviens une aide et soignante. Ou va, deviens infirmière. Tu es dans 2500 euros. 2500 euros, c'est l'argent de poche. Non. Beaucoup d'entre vous, quand vous préparez, c'est très bon. Ne sais pas si vous dormez encore. Vous allez dans le lit comme ça, là. attendez. Il est temps que tu te réveilles. Partagez ma vidéo. Je sais que vous êtes là sur le lit comme ça, votre corps pèse. Partagez ma vidéo. Et je veux les likes. J'ai 60 personnes, 80 personnes qui me regardent. J'ai seulement 27 likes. Pourquoi Ne me fais pas le mauvais cœur ce matin. Mais... Mettez les likes sur ma vidéo. Trois personnes seulement ont liké. Et huit personnes ont partagé Vous avez remarqué que quand ne vous demande pas de liker ma vidéo, vous ne likez pas Vous venez vous manger, mais vous mangez mes idées Je donne les idées, vous ouvrez la bouche, vous mangez Après vous partez. vous ne faites rien avec C'est ça l'esprit de pauvreté L'idéal c'est de déceint tu connais cela comme ça Parce que le déceint va venir que Si le déceint pouvait si peut regarder ta vidéo sans que ça te mette une vue Ce qui ferait ça avoir ma vidéo il y a beaucoup de femmes vous êtes tombé sur ce que je fais je me suis trouvé dans la spiritualité parce que j'ai commencé par la religion n'avez pas les papiers après je suis tombé dans les gens que ma cloche, là, ça vous fait les ça vous fait les effets après, je suis parti dans le coaching, religion, coaching. Après ça, j'ai commencé la spiritualité africaine. Je suis assise, Dieu m'a montré que tout ça l'avance. Hein. Et c'est ce que je suis en train de, euh, de vous passer. Maintenant, je veux vous raccourcir le chemin. J'ai fait 13 ans en Europe. Je sais que les gens viennent se oh, dire, tu es allé en Europe, tu es rentré. Tout le monde ici la connaît. Tout le monde ici sur ma page, vous connaissez mon histoire. J'ai même fait le livre de ça. Chaque détail de mon histoire est vrai et correct. Donc, si le gars me dit, oh, oh, elle est partie en Europe, elle est rentrée rentré en Afrique, vous la regardez maintenant, pourquoi? Mais ici, la reine est médiane. Larissa Carole, je veux vous montrer, ne dis pas que j'ai perdu les opportunités. Je veux vous montrer les choses qui vont vous aider aujourd'hui. J'ai 34 ans. Bientôt j'en aurai 35, Bon, dans beaucoup de mois. Et j'ai commencé depuis que j'ai 22 ans. J'ai tout fait, j'ai fait dans tout. J'ai vendu les caramels. J'ai vendu les croquettes. J'ai vendu les croquettes. J'aime faire la nourriture pour vendre dans les... Quand il y avait un événement. J'ai vendu les beignets. J'ai fait les beignets, je marchais dans les... J'étais en Angleterre. Je n'avais pas les papiers. Je faisais les beignets, je marchais dans les boutiques. Je proposais aux gens. Je faisais les croquettes en Angleterre, j'appelais ça Tchin Tchin. Oui. J'ai encore fait quoi J'ai pris En Angleterre, à l'époque, tu pouvais louer la maison sans, payer, sans avoir les papiers. Donc, je louais les maisons. J'ai pris une maison de cinq chambres que ça fait même six mois on n'arrive pas à louer. Je prends ça, j'arrange, je, je peins moi-même. Je redécore, j'achète avec mon argent. Après, je loue chaque chambre. Je prends une maison de cinq chambres. Je convertis un des salons. Parce qu'en Angleterre, c'est tout deux salons. Ça, la manger, ça, le truc. Donc, je convertis un salon en chambre encore. Il fait que toute la maison seulement un salon je et dit que je fais je te peindre une maison de cinq chambres Seul. j'avais mes tactiques parce qu'en anglais cinq chambres c'est au moins deux niveaux deux étages Donc je prends je commence par la première le salon d'abord je fais je fais une chambre je passe sur gum j'achète les, les, les trucs déjà utilisés là, le lit, la moi Ikea, la moine était cher, moins chère Ikea, j'avais 60 pounds, j'avais la, la moine, j'ai décor, j'ai acheté la petite table de 5 pounds là, la table qui se casse rapidement là, mais ça sente pas, table centrale, tu acheté le petit bureau sur gomme, sur gomme. ça là j'ai donné 25 mais 6 ans je n'avais pas les papiers, j'avais un enfant dont je devais m'occuper, Je finis, je loue la première chambre. Première chambre, quand tu viens pour louer. Que d'abord, j'ai loué la maison au bailleur à combien J'ai payé 1500 pounds, 700 en 750 pounds le de mois. Deux mois. Un mois de caution, un mois de loyer. J'achète le matériel pour arranger ça. La première chambre, je peux encore dépenser peut-être même 300 pounds, Peindre, acheter les meubles, tout ça là. Je finis la première chambre, je mets en ligne. Je loue. Quand tu viens, je te dis que 300 pounds caution, 300 pounds loyer. Tu me donnes 600 pounds. Je porte de 600 pounds. Je pars, j'arrange et je meuble encore deux chambres. Comme vous dites que vous attendez le crédit de la banque pour commencer vos choses là. Et les 1500 pounds de départ là, c'est la coiffure que je faisais. Je coiffais. Je, je faisais tout. Mais dois si là... ne voyez pas où j'ai les longs ongles maintenant. Je te fais les twists. Les tout, les, la laine des Sénégalais là, je te tape ça comme ça là. Mof il fallait pas se tu au bout et pendant la période où je faisais tout ça je, je mets les enseignements j'écoute il y a beaucoup d'entre vous vous avez téléchargé mes vidéos sur votre téléphone Pendant que vous êtes en train de travailler vous m'écoutez ça gardait mon mental maintenant j'ai la capacité de garder mon mental haut à tout moment même si on vient me dire que telle chose est tombée, que wow, tu as perdu 2 millions, 5 millions, 5 millions. Et vous ne vous dérangez pas. Vous allez me dire, ça me dit, ok, j'ai compris. Et vous faites ça. Hey, de... oh. mm -mm. Parce que j'ai développé le mental. Donc, vous là, que vous me dites que wow, j'ai tout d'essayer. Euh, euh, laissez. Ce n'est pas les situations qui vont s'arrêter. Toi, tu dois changer. You must change. Pendant que j'écoutais les vidéos là, c'était en anglais. C'est comme ça que j'ai même appris l'anglais. Je ne suis pas parti à l'université. On voulait souvent parler là. Il n'est pas moi les diplômes de l'université. Parce que j'ai commencé la première fois. J'ai commencé ici en Wakele. Je suis parti en Belgique. J'arrive en Belgique, je fais après. Je fais mes papiers. L'amour me poussait. Je poussais l'amour. Je suis parti en Angleterre et ça veut le père de ma fille. J'arrive en Angleterre, je commence business and finance. Dès que je commence, je tombe enceinte. Comme ça que j'accouche ma fille. Et pendant ma grossesse, j'étais tellement malade que je ne pouvais rester qu'à la maison. Dès que j'accouche, mes papiers finissent. Mais voilà avec un enfant d'un an sans papier. lui il me dit qu'il okay, va dans au pays. J'ai commencé à faire le conteneur avec lui quand j'avais 22 ans. Il fait le conteneur. Je cherchais le conteneur en 2010, 11 et 12. Je faisais le conteneur. Il marchait, acheté, j'ai cherché la bocante là-bas en Angleterre. Donc, quand vous parlez de. J'ai fait beaucoup de choses. Adagez ma vidéo, s'il vous plaît. C'est ce que vous aimez qui vous supplie. J'ai seulement 70 likes, alors que vous êtes combien de personnes ici-là Likez ma vidéo, s'il vous plaît. Et c'est le mauvais cœur. Oh si tu viens d'arriver, tu m'écoutes, tu fais deux minutes, tu ne comprends pas et que ça ne te pas, tu peux partir, pas. je ne te dérange pas. Je ne cherche pas les amoureux. Je cherche les gens qui vont mettre en pratique ce que j'enseigne et que leur vie va changer. Quand quelqu'un me voit et me dit Waouh, avec tes enseignements, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça. Voilà ce que je veux. Mettez-moi les likes sur ma vidéo. Je dois monter à 95 likes. J'ai 86 likes. J'étais même sans like parce qu'il qu y a 100 personnes connectées. ici J'attends mes likes. Vous ne venez pas les idées ici à chaque matin. Vous ne venez pas les idées, vous venez les idées. J'ai fait la cloche des likes. Et vois combien de likes on a maintenant. Voilà, 100. Je continue. J'ai 150 personnes. Je devrais avoir au moins 150 de likes. Bon, Je sais qu'il y a quelques ennemis. Bonjour mes ennemis. Comment tu te levais à 6h30 sur ma page alors que tu me détestes? Bon, passons. J'ai fait ça. Et pendant ce temps, je n'avais pas accès euh, aux social. C'est-à-dire je ne pouvais pas recevoir l'argent de l'État. Avant, je pensais que c'était une ma chance, c'est-à-dire j'étais en Angleterre, tous mes amis étaient des étudiants, leurs parents étaient ministres ici au Cameroun, donc on leur payait l'argent, on leur payait l'école, tout, tout, tout. Et d'autres de mes amis étaient les Nigérians, ils avaient déjà les papiers depuis longtemps. Maintenant, j'étais entouré de gens qui avaient accès à l'argent du gouvernement. Moi, je n'en avais pas. Chaque fois que j'écoutais les vidéos de motivation, je m'assois dans ma chambre. Parfois je faisais la peinture. Je travaille au salon de coiffure, je finis à 17h. Avec l'enfant, je la tire, on rentre dans la maison. Je commence la peinture vers 18h, 19h. Je finis vers 23h. Le matin encore, les gens viennent, je leur fais visiter. J'ai regardé. Ils regardent, ils regardent. regardent. C'est pour ça que j'ai suis appris à juger les gens. Je veux que vous sachiez que dans votre galère, vous avez appris every step of the way. Chaque étape de votre parcours, vous avez appris. Tu as vendu le tapioca, tu as, tu as fait peu importe ce que tu as fait, là-dedans, tu as appris quelque chose. Un jour, je suis resté. je refais des gens tout le temps chez moi. Un jour, je suis restée comme ça, j'ai dit, j'avais tellement écouté les enseignements, et j'écoutais, je faisais les rêves, le Seigneur montrait, je voyais, je priais pour les gens qui guérissaient. Mais j'avais, j'avais parce que l'église, on m'a aussi frustré. À l'église, on m'avait dit, voilà, euh, si tu, comme tu es une femme, tu ne peux pas prêcher la parole. Comme tu es une femme, Dieu ne peut pas t'avoir te, te, te, honne. Non, Dieu ne, ne, ne, ne, ne... Et tu es une femme en plus, tu as l'enfant. Donc, c'est des choses qu'on a dit, Pour que je mon mental. Je suis passé au moins dans trois églises où j'ai subi ça. Excusez-moi. Dans une des églises, il y avait les Nigériens. Vous savez que les Nigériens ont cette... Cette, euh, ils aiment bien ce truc de ne pas mettre de la honte sur moi genre euh, ils ne peuvent pas, si tu es une femme, tu as un enfant tu es single, ils ne peuvent pas te mettre en avant que c'est toi qui vas prêcher et même quand ils font la chose ils ont peut tu as au moment tu sens qu'ils ont un peu honte de toi voilà, donc j'ai subi aussi ça non ce que le Seigneur me montrait c'était plus, plus, plus vivant pour moi que ce que les autres pensaient c'est pour ça que j'ai shifté de l'état où j'avais peur des gens et je suis entré en train, moi j'ai laissé ce que tu avais mis en moi sortir. je reste en 2017 2016 je crée la page ici parce qu'un jour j'étais à l'église où le pasteur prêchait j'entends le Seigneur me dire coach les gens lance-toi comme coach j'avais pas de background pas d'argent pour payer la formation, rien parce que quatre ans plus tôt, en 2012 ma copine m'avait invité à un séminaire je suis arrivé là-bas, j'ai vu des coachs. Les femmes étaient tellement belles, bien habillées. C'était une blanche. Une américaine, je pense. Non, non, non, une, une anglaise. Parce qu'elle avait un accent anglais. Et quand j'avais vu la femme en 2012, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Bon, après, les réalités sont venues. Problème, nanana, nanana. Et dans tout ça, n'oubliez pas que dans toutes ces souffrances, tu as aussi les relations. Donc, tu as l'homme qui vient, il part. L'autre vient, il fait les. Oh, il prend ton argent, il part. L'autre vient, oh, il a les papiers. Ils sont avec toi. Il ne veut pas te donner un papier. Écoutez, mesdames. <rire> aïe, aïe, aïe. Pardon. Donc, 2016, je lance la page ci. En lançant cette page, je sortais d'une énième relation. Et dans cette relation, j'avais la peine à ce que ces personnes acceptent ma fille. Parce que quand tu as des enfants aussi, c'est après que j'ai compris que c'était même en fait mon mental. C'est parce que moi, je ne m'acceptais pas que j'avais euh, ce blocage dans mes relations. C'est-à-dire, la personne va venir, après, je vois l'impression que... C'est comme si... Parce que j'ai un enfant, la personne n'est pas... n'est pas très, très contente. Je ne sais pas comment elle peut dire ça. Elle n'accepte pas totalement le fait que tu as l enfant Parfois, elle a même honte de te présenter. J'en ai dit, ah, elle a les enfants. Elle a un enfant, tu vois un peu. Donc j'ai subi certaines de ces frustrations. -là. Donc, 2016 je lance la page. Il y a une bande annonce sur ma page euh, YouTube. J'avais dépensé beaucoup d'argent. J'ai fait cette vidéo. J'ai fait, j'ai pris mes cours professionnels. J'ai fait tout ça. Et la vision de ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'avait donné en 2016. J'ai organisé des conférences. Les gens ne sont pas venus. J'ai fait beaucoup de choses la l'agent fait des trucs, les chats sont pas venus, non, je vous raconte ça parce que je sais que vous allez me dire oh j'ai échoué, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, après ça, j'ai eu mes papiers, quand j'ai eu mes papiers, j'avais la possibilité de partir de travailler maintenant, j'ai travaillé pendant 5 mois, je faisais care assistant, c'est-à-dire aide soignante, en angleterre, j'ai commencé ça, j'avais déjà trop, j'étais déjà trop tombé dans l'entrepreneuriat. J'étais habitué déjà à rester la nuit comme ça, j'ai une idée. Ou bien je vois un besoin. Je pars, je cherche ce que, ce que le, le, la réponse à ce besoin-là. Ou j'arrive peut-être à l'église. Je vois que quand on sort de l'église généralement, il n'y a pas à manger. Et quand les gens doivent attendre le deuxième service, ils marchent, ils vont loin à KFC, toi, tu peux acheter la nourriture. Et si je faisais la nourriture, je venais vendre. Parce qu'un entrepreneur, tu vois le besoin. Tu viens avec une idée. Tu apportes la réponse au besoin. J'ai remarqué que les gens se marient. Quand on se marie dans l'église aussi, il n'y a pas de service traiteur. Il n'y a même pas la déco, il n'est même pas bien. J'ai ma tante qui est en Turquie. Elle peut m'envoyer du matériel, du matériel de déco. Elle investit son argent dessus, on fait moitié, moitié. Et les bénéfices de ce business, je partage avec elle. Règle numéro un dans le business. Ne prends pas tout l'argent de quelqu'un pour faire le business. Tu dois toujours mettre ton argent dedans. C'est pour ça que quand tu vas demander le crédit à la banque, la banque te dit toujours où est ton apport. Le risque que tu cours si tu n'as rien investi dans le business que tu gères, c'est que tu vas, faire le, tu vas faire tomber le business là. Donc vous les femmes là, oh, je n'ai pas. Hein, J'attends quelqu'un quelqu qui va m'aider. J'attends quelqu'un quelqu qui va m'aider, ma chérie. You don't need that. Je peux partir de rien. Je fais l'argent. Mais si je suis arrivé au Cameroun, je suis tombé au moins quatre fois. Quand je suis arrivé, mon premier loyer, il va dans un immeuble, on paie 180 000 au mois. Bon, j'étais l'ami du bailleur, donc je payais 140. Moi, il ne veut pas me mentir, je me dirais. Mais il dans un appartement qui valait 180. Je suis quitté de là. J'ai fait un mauvais investissement. Je suis tombé. J'ai un appartement où je payais 75 000 le mois. Petite chambre comme ça, là. avec un petit salon. J'ai dormi sur le sol. Je vous avez dit ça ici. J'ai dormi sur la natte. Que j'avais payé à 3500 au à la douche là-bas. J'ai dormi dessus pendant deux semaines parce que n'avait pas l'argent pour acheter le matelas. Tout mon argent était parti pour payer le petit loyer là. Parce que j'avais fait un mauvais. Je vous dis encore. Je suis quitté de là et je suis parti à l'endroit où il 50 000. De 50 000, ma tête a commencé à tourner. Parce que toi, tu réfléchis. Calcule ma plan. Je suis quitté de là. Quand j'étais dans 75 000, j'ai pris ma chambre, mon salon, j'ai transformé mon salon en école. Donc j'enseignais dans, dans le salon, dans la chambre où je, mettais mes, je faisais mes vidéos dedans. L'argent a commencé à entrer. J'ai encore diminué le coût de ma chambre. Je suis parti payer un endroit de 50 000. J'ai loué maintenant un endroit de business où je payais 150 000. Donc je dormais dans une, chambre, dans une petite chambre, encore petit truc de 50 000 dans le quartier. Et j'avais loué un endroit où je, je travaillais. Donc mon loyer était plus petit que l'endroit où j'avais... J'avais pris tout mon don. Quand j'ai un peu l'argent, je crois trop à ma vision. Je crois à ma vision. Et tu dois être ton premier investisseur. Parce que si tu attends, personne ne va venir te sortir de là, ma chérie. Déjà, il y a des gens qui aux femmes. Les hommes qui sont sages et qui m'écoutent, ils vont quitter sur l'affaire de sexe-là. J'ai les hommes qui m'écoutent, j'ai les hommes qui paient leur dîme, j'ai les hommes qui font le lavage. Tu vas voir non, ma vie, là, tu parles, c'est mon femme. Moi, je suis habitué. Quand elle dit de ma chérie. Je suis quitté de 150 000 là dans le loyer. J'ai fait trois mois là-bas. Je suis allé louer un autre endroit qui devait payer 250 000. C'était très grand. J'avais pensé que pendant six mois, je peux vivre ici et je loue. Donc, je devais laisser l'endroit de 50 000. C'est la villa où la femme a pris mon argent. Elle m'a mis en prison là. Où est-ce que je suis encore tombé Toutes mes économies que j'avais mis, j'ai arrangé sa maison. Pour tomber à l'eau. Parce que j'ai encore dû payer pour me sortir des cellules. Pardon. J'ai même payé un avocat qui l'avait avait fui. Ce n'était pas l'avocat qui m'avait défendu. Excusez-moi. Je sors de cellule. J'ai supplié, supplié. j'avais peut-être un petit agent qui me restait là. J'ai supplié le bailleur que comme tu me vois là, ça ce n'est pas moi. J'ai eu trop de coups. Que pardon le père. Prends 4 mois de loyer. Je sais que tu demandes, vous oh, voulez 10 mois de loyer je pense que prends. j'ai donné, j'ai porté mes choses et je vais me déposer là-bas. C'est le temps-là que j'ai fait la dépression. Pendant ma dépression, j'ai découvert que j'avais des talents thérapeutiques. Quand j'étais dans ma dépression, je faisais les thérapies de couple, je donnais les thérapies de couple aux gens. Parce que je restais, je, je passais toujours à la radio, je passais toujours à la radio le temps-là. C'est les périodes où j'étais couché à la maison toute la journée. non. Ma fille parle à l'école à 7h, elle vient en fait, je suis couché dans la même position. Elle même pas mangé. C'est-à-dire parle encore pour parler de l'unité, elle vient me donner. Mais il y avait un truc que je faisais, le pâté à la radio toujours tous les samedis. Et la période, c'est comme si Dieu avait offert, les gens ne faisaient que m'appeler. Ils disaient, mon mari, oh, j'ai un problème, avec ceci. L'appartement que j'avais pris, c'était un appartement de deux chambres. Je dormais dans une chambre avec ma fille. Dans l'autre chambre, j'ai aménagé comme un bureau de consultation. Ça, c'est l'autre, si ça date de un an. C'était l'année passée. Je vous parle de janvier, février, mars 2021. Ça, ça fait un an là. là Ça m'a encore pris du temps pour avoir confiance en mes dons. Donc, j'avais à découvrir que je peux être. J'avais à faire l'école des enfants. Donc, je peux. vous savez ai dit que j'ai les colonies de vacances qui arrivent. Pendant les vacances, si. Juillet, août, je vais recevoir les enfants. Certains peuvent venir d'Europe pour dormir, pour deux semaines, trois semaines. On va les recevoir au centre. Donc, on fait les bonnes manières, le coaching, euh, l'entrepreneuriat, tout, tout sauf l'école, tout sauf les, les mathématiques, le les physique, chimie, tout là. J'apprends les bonnes manières aux enfants. Dresser le lit le matin, gérer l'argent, faire ses cours, soi ce soi-même, tout ça là Donc, ça, c'est un truc que j'ai encore découvert en moi. Je vous dis comment on fait pour découvrir mes dons. Donc, pendant cette période de dépression, tous les gens qui venaient à moi, c'était mon problème de couple. Donc, je m'asseyais j'écoutais les gens. J'ai aidé les gens aussi à guérir de leurs blessures, blessures. Euh, je ne faisais pas encore dans la spiritualité, blessure ancestrale. Là. Oh, ma mère avait été violée. Voilà, moi j'ai grandi sans mes parents. Et maintenant tu la vois là, 45 ans, malheureuse dans son foyer. J'ai commencé thérapie. Bonjour le roi euh, Wafo. J'ai commencé la thérapie. J'avais l'église, avait fermé l'église dans cette période-là. Quand je suis suis la thérapie, j'ai trouvé un local... Où je payais 25 000 francs le mois. J'avais même seulement supplié lhomme là pendant trois mois. Comme le corona était là, il avait arrêté au parcours Vita. Donc, j'ai supplié, il m'a donné le local de 25 000 francs. Et je suis arrivé pour payer, je n'avais même pas l'argent, si bien qu'il a dit que pardon. prends d'abord un mois, ne prends même pas la caution. Parce que j'étais en train de payer mon bailleur. J'avais payé, payé 10 mois de loyer. Je l'avais supplié qu'il me prenne 4 mois. Donc, chaque mois, je versais peut-être 2 mois de loyer, un truc comme ça là. Donc, moi voilà, je me retrouve, et je dis que non, il faut que je relance ce que je fais avec les enfants. Je paye 25 000. Je crois que le premier mois, trois enfants sont venus. Chacun payait 15 000. Quand vous voyez faire mes choses les gens viennent, vous vous dites que, eh, parce que j'ai vu les gens sur mes statuts hier, vous étiez, vous étiez jaloux sur mon âme, Mais, mais les, Écoutez, vous ne connaissez pas mon parcours. Et je veux que vous sachiez que peut-être vous voulez vous arrêter aujourd'hui. Eh, ne vous arrêtez pas. Tu as de tracer l'histoire que tu vas raconter aux gens demain. Souvent, les gens viennent. Hein? Je vois que tu as beaucoup de gens qui viennent. Tu as beaucoup d'argent. Tu, as... tu ne connais pas le nombre de fois où je suis parti investir. Tu connais pas le nombre d'événements que j'ai organisés. Les gens ne sont pas venus. Tu connais pas le nombre de livres que j'ai commencé à écrire. Ce n'est pas sorti. Deuxième livre que tu as écrit a commencé. Tu es découragé. Hein, j'ai fait, j'ai ouvert ma page Facebook. Euh, personne. Euh, euh, non, non, non, non. Dans tout ce que je vous dis, je veux que. Parce qu'il y en a parmi vous, au moins un, un de des dons que j'ai dit là, vous avez ça. Je commence dans le dessus de 25 000. Premier mois, j'ai trois, quatre enfants. Deuxième mois, je crois que le deuxième mois, j'avais 10 enfants. Je me mettais au parcours Vita, j'ai invité les gens qui ont entré gratuitement. Tu testes la première fois, ça te plaît, tu viens, ça te plaît pas, tu pars. Deuxième mois, j'avais peut-être 10 enfants. 10, ça fait 150 000. Je payais le local 25 000. La fille qui travaillait pour moi, j'avais deux employés que je payais. Ils travaillaient seulement les dimanche, je crois qu'elle a payé 30 000. Je parle de tout comme ça. J'ai fait ça deux mois. Le troisième mois... J'ai vu une dame qui avait un autre local, loin là, je sais pas, toujours dans le parcours Vita. Hein. Vous savez à combien j'ai pris le local? 90 000. C'est l'argent que j'avais, je n'ai pas mangé l'argent là. J'ai pris. Je suis partie encore déposer dans le local. J'ai payé les 90 000 par la fois parce que sur maman j'avais seulement 8 ou 9 enfants. Je n'étais pas sûr que les 9 enfants allaient venir pendant les vacances. J'ai lancé mon activité de vacances. Le 1er juillet 2021, quand j'ai lancé les activités de vacances, j'avais un enfant. Et j'avais 7 employés sur place. Je m'étais engagé à les payer. Certains, je devais payer 100 000 le mois. D'autres, je devais payer combien Il y en avait, c'était les... Il avait 16 ans. ceux là je devais payer 50 000. D'autres, euh, c'était les vacances. J'avais un vacancier même de 14 ans. Lui, je lui ai payé, je lui ai donné, à part l'argent taxé que je donnais, j'ai donné encore 20 000 francs de salaire. Donc, je peux dire que j'ai dépensé environ 30 000 lui. Et j'avais dans les employés que d'autres 80 000. J'avais même un professeur que je payais 120 000. Donc, imagine le premier jour, j'ai un enfant, sept employés sur place. Le père de l'enfant, m'appelle le lendemain. Il dit, uh, coach, tu sais que j'ai confiance en ce que tu fais, non? Je dis oui, papa. Mon fils m'a dit qu'il était le seul enfant hier au centre. J'ai loué le local à 000. j'ai pris les employés, je me suis engagé au moins à payer 500, 700 000 francs pour les enfants, pour les, les, les employés. Sans compter le matériel, parce qu'on fait des cours de piano. On fait des cours de piano, on fait des cours de théâtre, on fait la danse. J'avais fait les uniformes des enfants, les choisis, j'avais investi. Tout l'argent là, c'était que mon argent Quelqu'un ne peut jamais me dire qu'il a porté son argent à investi dans mon business. Je lui dis que papa, tu as envoyé ton enfant cette année parce que l'année passée, c'était bien non Tu avais confiance non Il me dit oui. Je lui dis que je ne doute pas de ce que je fais. Donne-moi quelques jours. Le jour là même, une famille m'appelle, il m'envoie quatre enfants. Il paie cash. L'année passée, c'était 60 000 francs le mois par enfant. 4 enfants, ça te fait 6-4, ça fait combien Et je me suis retrouvé en l'espace de, le premier er juillet de l'année passée, je pense que c'était un vendredi, ou un jeudi, c'était jeudi. Vendredi et samedi, il n'y avait pas cours. Lundi, j'avais cinq enfants. Mercredi, j'avais 12 enfants. Le vendredi qui a suivi, j'étais déjà dans les 18 enfants. Quand on clôturait le 27 août 2021, même le 25 août, les enfants venaient toujours. Les parents étaient fans de ça. Hey, « Maman, est-ce que mon enfant n'est pas Ouais oui, pardon. Oui, »« Même seulement deux jours. » Le jour-là, les gens viennent, ils voient les enfants. Certains s'asseillent contre mon agent. Que si chaque enfant a payé 60 000 à la fissure, Je vois 120 enfants ici, là. Arrêtez de prendre vos calculatrices. Et je leur dis toujours que vous n'avez pas convu. Tu dois croire en ta vision. Et vous dites comme ça, je vais me lâcher de poule. Parce que je crois en ma chose. Ha, ha. Ne croyez pas. Laissez, faites, laissez, je fais le direct J'ai une, une personne qui me regarde. Je suis là. Qui l'a venu vous acclamer si vous ne vous acclamez pas vous-même? Tu sais, Marie. Que bête, tu que es bête. Parfois, j'ai envie de vous insulter. Vous me connaissez. <rire> personne ne met l'argent dans moi, personne n'investit. J'attends que mon oncle décide que 50% de tout ce qui touche ta main, tu vas me mettre dans une caisse quelque part. Au De deux mois, tu vas voir combien d'argent passe dans ta main que tu dépenses pour faire les inutilités chaque jour. La seule chose qui appelle l'argent, c'est l'argent. Rien d'autre. Bonjour la reine Pauline Ba. Ce n'est que l'argent qui appelle l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, ne crois pas que ça va appeler l'argent. Je ne me suis pas découragé sur l'affaire des villas, non. La femme m'a fait ça sur la villa. Quand j'ai fini... Avec les enfants le 27 août. Le 19 août, ceux qui me suivent depuis six mois, vous avez sûrement vu mes premières vidéos le 19 août. Vers le, le 17 août, l'esprit me dit Tu vas changer ce que tu fais. J'avais consacré les quatre derniers mois à l'école. Je suis en train de vouloir, je veux dire que de relancer avec les enfants en juillet, encore, juillet, août. Pendant les vacances, mes vacances généralement sont focalisées sur les enfants. Parce que les enfants, c'est notre, notre futur. Si tu as tout l'argent que tu as, ton enfant ne connaît pas comment gérer ou créer l'argent. C'est mort. C'est que tu es en train d'échouer. C'est que tu es en train d'échouer. Quand je suis en train de finir, je sens l'esprit que me dit que tu es maintenant en train de changer ce que tu fais. Je dis que comment Je ne pas au village, je fais un tour au village, je vois ma mère. Bon, je suis la tombe de ma mère. Je reviens le 19 août je fais la vidéo que vous avez tous vue. En l'espace de trois jours, je suis à 10 mille vues, chose que je n'ai jamais eue sur ma page. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Les gens commencent à m'appeler. Le jour même de la clôture, qui était le 27 août, appel, appel, appel. j'ai dit, mince. Il me dit, commence à façonner des services. Les gens qui m'ont appelé les premiers jours, j'ai fait mon direct, premier premiers, premiers jours, je ne demandais pas d'argent. Je ne demandais pas d'argent. Le Seigneur me dit, c'est depuis 2014 que je connais mes dons spirituels, dons de guérison, dons de parole. Je suis motivatrice dans l'âme. Même si moi je suis à terre, je te vois, tu es à terre, je vais te soulever. Et quand elle te soulève, moi-même ça me soulève. et commencé, appelle, appelle, un mois plus tard, même trois semaines semaine, il commence à me dire façon de service. Et quand j'étais en train de finir avec les enfants là-bas, il me dit prends le bureau. Donc j'ai pris un autre bureau qui était à côté de ma maison. C'est là-bas maintenant là dernier commence le produit spirituel. Moi voilà, que je ne fais que mettre les produits au, au bureau. Je mets les produits, je mets les produits. Fais les lavages. Je travaille sur l'instruction. Suis la voix qui est dans ton cœur. Vous me suivez. Les kits là. Tout ce que j'ai fait, ça m'a inspiré par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mes ancêtres, mes anges gardiens, mes guides. Certains d'entre vous, parfois le matin des 5 heures, ils vous disent dans le rêve ce que vous devez faire. S'ils te parlent, tu te lèves, tu fais une semaine, deux semaines, tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont dit. C'est pour ça que tu as en train d'échouer ta vie. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Vous m'écoutez bien. On va vous réveiller un peu. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais la clousse, elle est puissante. Est, ça, quelque chose. Ça, a les vibrations. Ça, a un truc dedans. Maintenant, tu es en train de me. Tu m'écoutes ce matin. Je ne savais pas que j'allais raconter encore mon histoire, une partie de mon histoire à nouveau. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des. Vous avez à traversé le désert. Désert dans le sens où. Tu connais déjà que si je dépose ma main sur quelqu'un ici-là. Si quelqu'un a mal au dos, si quelqu'un a mal au cou, je le masse, il guérit. Achète la table de massage. Prends une partie de ton salon ou d'une chambre chez toi. Fais les massages. Si tu sais que pour payer le loyer, si j'ai besoin de 1000 euros, payer le loyer facture, divise 1000 euros par le nombre de massages que tu fais par moi, ne compare pas tes services à d'autres personnes. Quand vous venez chez moi, vous payez le lavage. Est-ce que vous payez parce que... Il dit toujours, si tu es en train de forcer pour que tu payes mes services, va ailleurs. Et tu dois venir parce que tu sens en toi que c'est chez toi. Certains parmi vous, vous me voyez dans le rêve. J'étais venu dans le rêve, tu m'as me lavé. Était vu dans le rêve avec ma mère. Tu me lavais, ma mère était derrière toi. Elle te disait que prends ça, tu fais, tu mets sur moi. Tes clients qui ont besoin des dons qui sont dans tes doigts, ils vont finir à toi. Parce qu'ils me disent de vous avertir, que vous, vous payez tout le temps que vous n'avez pas l'argent. Vous payez que vous n'avez pas l'argent. Chaque fois que vous parlez, vous venez, hey, je, je ne sais pas comment arrêter Arrêtez avec vos bêtises là. Laissez l'esprit vous enseigner. Quand tu es dans la salle de massage là, tes ancêtres sont avec toi. Quand tu tends la main, ils tendent la main avec toi. C'était parmi vous quand vous faites à vous cuisiner. J'ai dit que une dame, il faut que je mette son numéro ici là. Je vais mettre son numéro. Attendez, cherche son numéro. Elle a fait les gâteaux hier. Elle a envoyé. Maman. Maman, le gâteau était bon. Voilà, voilà son numéro, je vais mettre ça ici. Je reste le matin, un taximan vient livrer le gâteau. Et je connais la femme ici-là, elle a tellement pleuré l'argent jambe à mes oreilles. Et vous avez dit une fois qu'une femme est venue s'asseoir sur la chaise, l'onction qu'il y a sur ma chaise, là-bas a fait, elle a eu l'argent pour payer la consultation. Attendez, je mets son numéro. Je lui ai promis que je devais parler de ce gâteau ici-là. Elle ne m'a même pas demandé, mais moi j'ai dit que les dons de la femme-là, c'est arrêtez de vous de vous minimiser donc c'est 696 66 71 54 elle faussée dans la restauration Si vous avez des événements. Voilà, j'ai mis son numéro. Nancy. Nancy, ne te dérange pas. Tu as compris, Nancy. Que je mange tout, il faut faire attention. Nancy, ne te dérange pas. <rire> Écoute, je suis tellement protégé que celui qui va vouloir faire quelque chose. Il va se rendre tourner sa nourriture. Il va manger ça lui-même. Il va mourir. Tu me comprends, ma chérie? <rire> vous ne me connaissez pas. Tu me comprends? Hein? Tu, vas en, tu vas préparer ta nourriture, que ça c'est pour la femme si. Tu vas arriver en route, tu vas manger ta chose toi-même. Tu vas tomber, tu vas mourir. Ne vous amusez pas n'importe qui. Hein? <rire> <rire> ne me voyez pas comme je suis petite comme ça là. <rire> Attention. Essayez, non. Essayez. <rire> Non, tu, vois, tu crois que comme le soleil n'a pas essayé? Tu crois qu'ils n'ont pas essayé? Hum. Ouais. J'ai les décepts, tu connais. J'ai les ennemis reconnus légalés, donc on, on, on, on se connaît. On se connaît. Voilà. On va voilà le numéro de la dame. J'ai vu ce gâteau. Je lui dis, pourquoi tu n'écris pas sur tes statuts? Pourquoi tu ne fais pas une petite page Facebook Voilà, tu es arrivé avant-hier que je ai lavé ton petit frère. <rire> James, laissez-le. Quand Elia dit que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous, écoutez, hein, hein. j'ai tout dit quand même, C'est si je suis dans l'avion. Il y a un kamikaze dans l'avion là qui devait exploser l'avion là. Il va s'asseoir dans l'avion et il va oublier. Il va oublier qu'il avait la bombe sur lui. C'est quand il va descendre qu'il va se lever, il va faire il va dire que ah là, pourquoi il va exploser. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Moi, je connais ma part. Adeno, my thing. You did hear me. Adeno. Adeno. Et vous doutez des gens qui vous protègent. Vous doutez des gens qui vous ont envoyés. Vous doutez. Il y en a parmi vous. Vos ancêtres sont morts pour que vous ayez la vie que vous avez aujourd'hui. Ils ont souffert. Tu es là aujourd'hui, tu te simplifies. N'est-ce pas, c'est seulement moi. N'est-ce pas, c'est... Euh, euh, euh... Tu es en train de m'écouter. Vous en avez parmi vous. Voilà vos dons. C'est ce que. Il y a cette chose-là que quand tu fais, si tu prépares peut-être, les gens vont manger. Manger. Manger. Venez encore demander l'autre. T'appeler le dit que ouais, tu peux pas encore la chose là quand. Ou bien ça fait la déco. Tu arrives un jour chez quelqu'un, autant tu es dans la maison de quelqu'un, tu manques. Un. Tu devrais mettre les rideaux ici, tu devrais faire ça comme ça. tu fais comme ça, comme ça, comme ça, La personne, pas il fait ça, ça donne. Tu arrives dans le magasin de quelqu'un. Est-ce que vous savez aussi qu'il y, y a un nouveau service que j'ai pensé J'ai vu ça chez certains d'entre vous. Tu peux montrer les astuces aux gens qui vont faire que leur business prospère. Donc tu arrives dans le magasin de quelqu'un, tu peux voir ce qui bloque l'énergie pour que son business ne marche pas. Wanti, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu as compris? Je vais te bloquer. Pauvre Quand vous faites un commentaire, si vous commentez deux fois, si je ne réponds pas, vous fermez votre bouche, Attendez. Tu es bloqué. Comme une éveille, je vous bloque. vous m'écrivez en inbox. débloque-moi s'il te plaît. Ne le pas. Tu vas rester comme ça. Pas me chercher sur YouTube. Vous pensez que c'est le privé. C'est n'importe qui que. Parce que ma soeur, elle passe mon temps et elle parle avec vous. C'est vous prenez pour n'importe qui. Bon, je ne vais pas rentrer dans la colère ce matin. Ils sont comme ça. Il y en a parmi vous. La déco. L'organisation. Moi. Je n'aime pas, pas entendre qu'il faut organiser quelque chose. like Appelez-moi, je parle. Appelez-moi, je mets les mains, je fais des trucs, je parle, je prêche, je bénis les gens, je fais les, lave les gens. Quand il faut organiser la no s'il ouais, vous plaît. Voilà un don. Tu peux organiser anniversaire, mariage, la dot même. Et quand c'est ton don, quand c'est ton don et que tu commences à faire la chose-là, c'est comme si tu étais né pour faire. C'est comme si quand tu commences à faire ça, tu deviens une lumière dans la pièce. Testez un peu. Parce que ton don est, tu vas mettre peut-être quatre choses, quatre services. Bon, je fais le traiteur, je décore les maisons, j'organise les mariages, euh, quoi d'autre Je fais les massages. Ok et je conseille aussi, de tous tes services que tu mets, il y a deux services que les gens viennent demander tout le temps. Ils oublient les trois autres. Quelqu'un vient et dit, oui, mamie, je veux ta nourriture là encore. Ta nourriture là, oui, mami, le pistache que tu fais là, quand tu fais les mets de pistache, c'est bon. jusqu'à. J'ai parlé de ça à ma belle-mère. Oui, on veut 100 mets de pistache. Et toi, tu aimes la déco. Que non, je connais aussi décoré, je peux décorer. Le lendemain, tu as la commande de 50 mètres de pistache. 70 mets de pistache. Ma chérie, c'est dans les mets de pistache. Fais ta photo. Tu pars sur le photographe, tu tiens le mets de pistache dans ta main comme ça. là. Tu fais la photo comme ça. La reine du pistache. <rire> Écoutez, quand vous allez voir, je m'appelle Faites Lumière. Là. Je, je suis seulement le flot des choses. Vous croyez que c'est tout le monde qui connaît pour Paris vous croyez que c'est tout le monde qui connaît pour Paris. Bonjour Grâce Divine, bonjour Doris, bonjour Victoire. Vous pensez ça? Le truc, c'est que ton don est naturel pour toi. Il y en a un parmi vous. Vous devez organiser les cours de cuisine. Parce qu'on fait les cours de cuisine traditionnels avec les enfants pendant les vacances. Et le truc, c'est que les ancêtres vont vous aider à vous faire de l'argent dans des choses que ce sont des trucs bizarres que vous n'avez pas encore entendu. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie Quand il rencontre un homme, il me draguer. Quand il me demande ce qu'il fait dans la vie, c'est bizarre pour moi. Genre, il dit que je suis laveuse, je lave les gens. Ouais, Seigneur. Vous comprenez un peu, non N'ayez pas peur des Joe Jansko, Je suis enseignante, tu enseignes quoi J'enseigne avec la cuisine. Tu vas faire ton premier, ton premier cours comme ça, là, tu auras 50 personnes dans le cours. Tu vas on as dit que, hé, hey, l'affaire là. C'est un, vous avez le don de trouver les bonnes affaires en ligne. Tu peux faire un cours, tu montres aux gens comment commander les choses sur, en ligne sur AliExpress ou bien AliBaba, je ne sais pas trop quoi. Et elle reçoit ça au Cameroun, elle fait son business avec. dans quoi vous allez décider, hein. vous devez persévérer dans la chose. Parce qu'il y, y a les quitters parmi vous. Les quitters, les quitters, c'est les gens que tu commences un truc, tu ne finis jamais. Tu as fait dans tout, comme à Jackie, mais tu, là où tu es là, tu ne fais rien. Tu as fait dans tout, mais tu, là, là où tu là, présentement, tu ne fais rien. Quand on parle de ça, Angel ah, a fait ça. Angel ah, a fait ça. Ma chérie, tu n'as pas fait ça. You haven't done it long enough. Tu n'as pas fait ça assez longtemps. Suzanne Koumi, cette question, comment reconnaître ma mission de vie J'ai une formation qui coûte 100 000 francs que j'ai fait là-dessus. Et c'est que vous aimez venir donner rien. pour qu'on vous donne tout C'est pour ça que vous prenez tout là, vous partez, vous ne faites rien avec. Dans la vie, tout se paye. Et toute personne qui m'écoute, qui met mes conseils en pratique, ça te donne de l'argent. Même si tu ne viens pas me donner l'argent, une partie de ça, elle, ne te dérange pas. La nature a vu que je t'ai aidé à avoir l'argent. La nature a venu me donner l'argent. C'est ça qui est... Ah, est ça... Ah, merci est... Seigneur. Voilà, l'autre là elle... c est... C'est la meilleure partie de tout. Beaucoup d'entre vous, vous êtes censé être des coachs. Des coachs. Coach, Coach, Marie que je ne t'édifie pas seulement, il faut agir. Parce que votre entourage a vu votre lumière, ils connaissent, ils connaissent que quand tu parles, ça édifie les gens. Ils connaissent. Donc quand tu as commencé à mettre sur tes statuts que je conseille, il y en a pas mis, vous réconcilier les couples, c'est votre fort. Quand vos amis ont des problèmes, c'est tout, vous qu'on appelle. Tu peux passer toute ta nuit là-bas, tu les réconcilies, après tu rentres. Comment ça mettre ton statut? Problème de couple, appelez-moi. Il y en a pas mis pour quand vous priez pour les couples. <rire> Ils se remettent dans... peut-être <rire> mais, mais Vous voulez prier pour que votre, votre mariage marche? Contactez-moi. On vous a bloqué l'esprit. Vous attendez toujours. Non, je dois aller comme dans le diplôme. Écoutez, l'agent, c'est mon diplôme. Si je fais sa marche et que les gens sont prêts à me payer, voilà, ma, voilà mon. Quand quelqu'un dans mon bureau il commence à me dire eh, Tu as fait, tu, as, tu, as, tu, tu, tu peux me montrer un diplôme pour ce que tu as fait J'ouvre la porte et je dis Monsieur, vous n'est pas mon client sauté Il dit Tum. Tum. Ton don, hein, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, tu fais comme ça, que pipi pipi, ça donne. Tu te lèves, tu prends deux trucs comme ça, tu mélanges, tu mets le sel sur sa puis puis, enfin... Mais c'est, c'est, c'est, c'est bon. C'est, c'est... ton don, là-bas. On t'appelle à moins quatre jours du mariage. Tu réorganises tout l'événement. Les mariés arrivent et regardent, seulement se disent ils se demandent, comment Parce que vous savez quoi? Quand quelqu'un veut se marier... Il y a des gens qui paieraient 1 million pour que tu organises leur mariage. Parce que dans les 1 million, eh, peut-être tu as les stratégies pour économiser l'argent sur ça, ça, ça, ça, ça. Tu leur économises 3 millions de francs CFA et tu leur économises le temps de stress. Peut-être les, tu connais même trois grandes salles de doigts là. Tu connais les gens qui possèdent les, man les managers des salles. Donc ils n'ont pas pu obtenir certaines dates. Tu mets tes contacts en jeu, tant que tu obtiens la date, tu obtiens le, la salle. Tu mets encore tes contacts, tant on te fait la salle à peut-être à 75% du prix. Ils ont économisé 25%. Vous devez savoir qu'en offrant ton service à quelqu'un, tu dois pouvoir montrer ce que la personne profite. Quand ils vous montre mes lavages, je vous dis ceci. Tu es bloqué depuis 5 ans, depuis 15 ans. N'est-ce pas? Tu as essayé, non? Tu as fait le visage, tu as dépensé combien? Tu as perdu 4 millions combien de fois? On a pris ton argent, non? N'est-ce pas? J'ai dit, elle veut donner 30 000 pour faire ton lavage. Ça ouvre tes portes. Vous avez les témoignages, j'ai fait souvent une vidéos aussi, vous parlez que des témoignages. La femme qu'elle avait fait combien de, Elle était mariée 5 ans. Elle attendait sa nationalité. Pendant que je la lavais, on était en train de donner sa nationalité. Elle m'appelle 10 000 après le lavage. Elle dit, maman, j'étais dans la salle d'attente, voilà ça qu'on me dit que j'ai la nationalité. Elle avait pris mes produits en avant. J'ai commencé à la traiter depuis décembre. Le visa de son enfant, que ça fait 14 mois qu'elle avait déposé. Pour que l'enfant monte et rester en Europe avec elle. Refuser, refuser, refuser. Elle obtient sa nationalité. Deux semaines plus tard, on donne le visa à son enfant pour qu'il monte en Europe et avec avec Vous parlez de quoi Ok. Comme tu penses que tes 200 euros, 300 euros, tes 1000 euros que tu pouvais me donner pour qu'elle travaille sur toi-là. Comme tu penses que tu veux ton agent, garde ton agent. Stress. Tu as compris. Oui, c'est le monsieur pour les rideaux, oui. Il faut qu'il commence à installer. Laissez-le travailler. Pourquoi tu laisses t'accueillir là-bas, ma chérie? Prends la tête sur la porte. Allez lui ouvrir, s'il vous plaît. Il dit que comme tu... Tu as fait faillite, non? avec tes business à marcher depuis, tu as fait faillite, depuis deux ans tu es à la maison, non Il te dit, prends un kit chez moi, tu dis que je maîtrise. Il y en a qui me, vous me suivez ici, là, vous avez appris, vous êtes à votre troisième kit, à votre troisième lavage. Et à chaque lavage, tu vois un truc sort sur toi, tu vois, on enlève quelque chose. Soit tu gardes ton argent, garde ton agent, garde ton argent. Reste avec tes problèmes, la frustration, euh, les nuits où tu ne dors pas, on t'insulte. Certains parmi vous vous êtes bloqués en Europe depuis, tu n'as pas les papiers. Tu as laissé tes enfants en Afrique. Tu as tout fait. On t'a pris dans les réseaux les 8 millions de francs, c'est pas 8 000 euros. Ça n'a jamais abouti. Je te dis que tu dois laver tes enfants parce qu'il y a des blocages sur ces enfants-là. C'est pour ça qu'ils ne montent pas depuis. Pas on est-ce 10 000 euros, ma chérie, ne te dénage pas, il ne coupe pas, il ne coupe pas. Quand tu connais ta chose, tu connais. Maintenant, quand vous proposez, quand vous proposez vos services aux gens, vous devez toujours leur expliquer ce qui profite. Je te montre ce que tu gagnes quand tu ne viens pas prendre un service chez moi. Et je te montre aussi ce que tu gagnes si tu viens prendre un service chez moi. Il y en a un qui compose pour la nationalité depuis, il compose et ça ne donne pas. Il dit que ne te dérange pas. Que ma main la touche ton visage. Que ma main touche ta photo. Vous ne savez pas qu'il y en a parmi vous qu'on vous a bloqué le jacquet. Tu vas bosser, bosser, bosser, bosser, bosser. Un petit truc va donner. Tu vas bosser. Un petit truc va donner. Bon, continuons. La reine Suzanne, il y a les numéros ici. Elle ne dit pas que tu n'arrives pas à me contacter. Tu as compris, maman. Tu as compris, non Ok. Ceux qui ont raté le lavage du premier, le 5 et un autre lavage. Je, je voulais être au Gabon le 5, mais avoir, parce que je suis en train de superviser certains travaux ici-là. J'ai un chantier que je dois terminer ici. Et ils vont normalement finir ça mercredi. Donc, euh, le Gabon, je vais peut-être le retarder de quelques jours. Donc, euh, le lavage du 5 va sûrement se faire au Cameroun encore. Je vais faire ça au Gabon, mais je vous tiendrai informé d'ici hum, mardi, d'ici demain. Voilà, je verrai l'évolution des travaux aujourd'hui. OK. Euh, donc, quand tu proposes tes services, supposons que tu m'écoutes et tu dis Voilà, comme je fais bien les mets de pistache, comme je fais bien ceci. Supposons que tu fais bien le héros, le bongo. Tu décides maintenant que, à part ton boulot d'infirmière, tu vas faire manger et proposer à tes collègues. Ton collègue ne connaît pas préparer ton collègue n'a pas le temps de préparer. Ton collègue, euh, OK, Ada, contactez-moi sur WhatsApp parce que c'est seulement ceux qui auront payé en avance pour le Gabon qui vont me voir. OK, tu as compris, Ada. Donc, il, y a un, il y a le numéro en haut, contactez-moi, dites que c'est pour le Gabon. tu expliques à ton collègue que tu as travaillé toute une journée, tu es fatigué. Tu es fatigué. Vous voulez la cloche Le pouvoir de la cause. Tu dois pouvoir expliquer à ton collègue que si tu me donnes 100 euros chaque semaine, tu es sûr que tu as le, le repas de midi et le repas de, du soir. De faire ça devient les gamins. Tu me mets dans le frigo. Certains tu me con au congélateur, d'autres... Donc tu veux que marie tu ne veux pas laver tes 5 enfants, donc tu aimes un enfant plus que l'autre. Hein? Supposons que tu laves deux, tu laisses trois. Les deux l'avancent et les trois autres n'avancent pas. Ce serait bien en tant que mère. Hmm? Ok, c'était une question. Donc, tu vas pouvoir expliquer à ton client que tu as matché ta douleur là sur ton cou depuis, non? Si tu viens, tu me donnes 100 euros, 150 euros et ton service s'offre en fonction du soulagement que tu donnes à ton client il y a des gens qui sont, que ça fait déjà 4 ans qu'ils ont mal de dos ou mal de cou. il a dépensé dépenser à l'hôpital même 5 millions de francs cfa pour ça, ça ne part pas Géraldine, je ne sais pas dans quel pays tu es si tu veux payer ta dîme, il y a Orange Money en haut de cette vidéo, MTN Money Paypal même tu fais, tu mets ta prière dessus, tu écris que je paye ceci à la maison de l'éternel. Écrivez toujours euh, ce que vous demandez à Dieu pour la dîme. Ne payez pas la dîme comme ça. Je suis en à Douala, en face de la menuiserie qui est derrière Pajacente à, à Macapé. Il y a des gens qui m'écoutent comme ça, là, ils viennent, ils, me... ils sont devant le portail, le vigier dit que madame, il y a quelqu'un devant là-bas. C'est la personne qui est venue, lui seul. La personne est partie à l'hôpital depuis cinq ans. La nuit il ne dort pas. Il a mal. Tu viens, tu lui dis, je te masse, donne 150 000. Est-ce que tu n'escroques pas la personne Es bien pour le Gabon écrit au numéro camerounais tu dis seulement que c'est pour le Gabon écrit au numéro camerounais tu dis c'est pour le Gabon on va te mettre sur ça le problème c'est que vous vous comparez trop aux gens autour de vous ah la femme la masse au quartier elle masse à 5000 ah, à ah l'autre là il passe à 15000 et moi je hey, maman. Hey. Certains parmi vous, vous êtes des guérisseurs, vous êtes, vous êtes des agents de lumière pure. Et tu souffres pour payer ton loyer. Écoutez-moi bien. Tu sais que quand tu prépares la nourriture, il y a la nourriture que tu prépares, les gens mangent et guérissent. Certains parmi vous, vous connaissez les remèdes qui soignent. Tu es là. Le bailleur vient te déranger pour 50 000. Tu le fuis. Alors que tu aurais pu offrir. Je, je, je Remède de, de, de, la, de, de la typhoïde. Poste sous tes statuts. Tu sais comment la typhoïde dérangeait ce Cameroun? Ils sont à l'hôpital tous les 2-3 mois. Et chaque visite à l'hôpital, ils dépensent pas moins de 100 000. Si tu lui dis que dans ma 100 000, j'enlève la typhoïde de ton corps pour toujours. Écoutez un... Ce qui va vous aider dans vos dons, vous allez commencer à penser comme une businessman, businesswoman. Maintenant, quand tu offres le service, sois pleinement dans la chose. Quelqu'un vient pour son massage. Concentre-toi, tu laisses l'esprit te guider. Tu aides la personne. Soigne la personne comme si la personne allait amener 50 personnes. J'ai des personnes qui m'amènent souvent 20 clients par mois. Je vous le dis. Il y a des gens qui font soit le lavage de toute leur famille. J'ai lavé, vous qui comptez mon argent là, j'ai lavé 17 personnes d'une famille l'autre jour. Souvent elle avait 15 personnes. Souvent la mère envoie, elle, envoie ses, elle envoie ses fils, ses beaux fils, ses belles filles et ses filles avec leurs enfants. Tout ce avait toute une famille de 20 personnes. Parce que la première personne a compris ce que tu disais. Elle a vu, elle a testé, elle a dit que non. C'est ici là. Donc quand tu fais le service à la personne là, fais ça avec tout ton cœur. Premièrement, ça va te donner confiance en ce que tu fais. Deuxièmement, ça va t'aider à payer ton loyer. N'oubliez pas l'autre partie-là. Troisièmement, tu es en train d'aider quelqu'un. Tu es en train d'apporter, tu contribues à l'avancement. Parce que les agents de lumière, vos services, ce qui vous donne l'argent, c'est toujours les choses qui vont faire, qui vont aider d'autres personnes, qui vont soulager les gens. Quand je prépare et je vends, il y a des gens qui partent dans les restaurants, mais ça n'a pas le goût de ta part. Quand ils mettent ta nourriture dans sa bouche comme ça, là, hum, ça me rappelle la nourriture de ma ton ma grand-mère, Ma chérie. Il payerait 20 euros pour ce plat. Vous offrez une expérience aux gens. Vous offrez quelque chose d'unique. Vous offrez la sensation. Et vous vous simplifiez. Ah, tu sais, moi et si c'est fils, bon. Oh Seigneur, aide mes aide-les. Bon, je réponds un peu aux questions avant de continuer. En et non. Si c'est ta dîme que tu viens de payer, j'ai reçu ta dîme ma chérie, je bénis ta dîme. Je bénis cette dîme. Je te retourne, multiplié par 100 au nom puissant de Jésus. Ça vient d'arriver. Donc, euh, marie tu peux laver tes cinq enfants, tu envoies leurs photos, leurs noms, euh, les intentions que tu as. Et quand c'est un lavage de famille comme ça, groupé, généralement, je, je, je le fais directement avec toi. C'est-à-dire, au lieu de faire avec tout le monde, je te prends. Parce que si je lave tes enfants, et toi, ça va faire six personnes sûrement. Voilà. Ada Lopez. La terre a des vertus. La terre, c'est un des éléments spirituels. Parfois je soigne avec la terre, parfois je soigne avec l'eau, parfois je soigne avec euh, le feu. Donc, euh, Christelle, Maquepé écrit P A J A. La menuiserie qui est derrière paja Center. On recherche un magasin à Yaoundé aussi. Le Paypal pour pour euh, truc c'est Aurélie Michel. C'est en haut de cette vidéo. Aurélie Michel 2017 @gmail.com donc les gens qui veulent la, la nourriture doivent avoir le numéro de la dame. Si vous avez l'anniversaire, ces gâteaux sont super. Je vous dis. sa cuisine hein? Et est Et c'est une femme qui est très jolie, très douce. Je sais pas pourquoi. Elle a ce truc-là en elle. Donc, tous ceux qui sont venus à l'événement hier au lavage, ils ont voulu finir mon gâteau. J'ai pris mon gâteau, j'ai gardé. J'ai dit, mais c'est comment avez-vous on m'apporte le gâteau, vous venez bras ballant, vous voulez finir mon gâteau. Ils ont mangé jusqu'à. Il faut calculer que le gâteau est là sur la table. Voilà. Donc je cherche un magasin à Yaoundé. Si quelqu'un parmi vous un magasin bordure de route, on va. Donc je suis en train d'ouvrir le local de Douala. Le local de Yaoundé est en train de. Il y a un, un mijotement, on va dire comme ça. Vous en mijotage, Vous, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je reviens sur les services maintenant. j'espère quelqu'un a répondu à vos questions. Yaoundé, Yaoundé, ce ne sera pas cette semaine. Je dois aller au Gabon cette semaine. Non, ne pas cette semaine. Donc, quand tu offres tes services, la dernière chose que je veux euh, vous demander, c'est de mettre ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux. Aussi bête que ça paraît si je ne prenais pas mon temps pour faire les vidéos où je vous parle de lavage où je veux parler de ceci, de cela vous n'achèterez pas et vous même vous ne connaîtrez pas qu'il y a une solution à votre problème tes clients sont là dehors hein. ils ne savent pas ils ne savent pas que leur problème là a une solution parce que toi tu ne t'es pas mis sur les réseaux pour parler Il me suivez donc faites votre truc, si c'est vraiment sincère, vous me contactez. Je, je vais partager votre truc sur la page. Ceux qui m'offrent les choses, que ça me plaît, je, je parle de votre, de votre service ici. -là. Mm -hmm. Donc vous devez avoir un compte sur les réseaux sociaux. Vanessa, si tu es pauvre, euh, euh, euh, écoute-moi Vanessa, écoute-moi bien, avant qu'elle te bloque. Je ne veux pas les gens qui pleurent sur ma page. Quand je vois une femme qui pleure, je n'ai pas l'argent, je, je te gronde d'abord. Arrête tes bêtises. là. Tu dépenses mal ton argent. Tu n'es pas pauvre, tu dépenses mal ton argent. Pas à la boutique, tu achètes le sel de 50 francs CFA. Tu me comprends bien, Vanessa. Rentre à la maison, je te lave avec le sel là. Tu mets le sel là dans l'eau. Trois pincées chaque jour. Tu achètes le laurier de 200 tu cherches le romarin au marché, tu achètes le romarin même pour 500, le matin tu pisses, tu prends ton propre pipi, tu, tu, tu crois qu'on vend le pipi, quand vous aimez montrer que je n'ai pas l'argent, parce que vous êtes non-discipliné, paresseuse, j'ai vos remèdes, hein? j'ai te remettre. Et pauvre comme nous aussi, moi te donner le travail, fais vais pas, fais pas, dormir. divine la représentante de Bafoussam à Bayangam. Est-ce qu'elle t'a. Tu as voulu un service, elle n'a pas donné. Chechua. Arrête de me poser des questions parce qu'il va se te Tu as compris. Chechua, what are Why you? Ne stressez pas avec vos questions. Tu prends le sel là, tu mets dans ton nom, tu lis le somme 35. Le somme, c'est dans la Bible, tu n'as pas besoin de payer la Bible. Grâce divine, ne critique pas ma représentante, tu as compris. Elle est en deuil actuellement, elle a perdu son père. Tu comprends? Elle a perdu son père, ça fait un peu une semaine. Si elle ne répond pas contacte une autre représentante, même pour Douala, même pour Yaoundé, pour parce qu'on poste dans toutes les villes là, Donc, tu mets le sel dans l'eau. Ok? Tu achètes le sucre aussi. Cette semaine, je suis à Douala lundi et mardi. Après, je ne suis pas à Douala. Je dirais même seulement lundi. Aujourd'hui, c'est tout. Si tu es à Brazzaville, il faut que tu viennes à non Aujourd'hui, j'ai fait le lavage à midi. Donc, il faut venir à 11h maximum pour le lavage. Il faut venir à ma keppé. Attendez, donne la recette à la fille qui est pauvre les pauvres. Là. Première recette, le matin, tu prends ton premier pipi. Quand tu te réveilles, tu le vas à 4h, tu le vas à 5h, tu le vas à 6h. Le pipi qui sort de toi là, tu prends ça. Tu prends un petit verre de ce pipi là, la moitié d'un verre. Tu verses dans en 5 litres d'eau. Tu prends 3 pincées de sel, tu mets dedans. Dis ce que tu veux. Seigneur, enlève la pauvreté sur moi pour que j'achète les, les services de la reine Jocelyne. Tu as compris? Lave-toi avec ça pendant trois jours et tu gênes. Oh, youa! Deuxième astuce. Tu prends le sel avec le sucre. Tu mets dans l'eau. Tu peux prendre même le sucre de 200. Le sel de 25. Vous dites que vous n'avez pas l'argent là. Tu mets dans la mamie. Tu bous. Pendant 15 minutes, tu vas acheter le bois de 100 francs. De 200 pour ça. Mais trop plus que l'argent. Bouh! Tu descends du feu. Tu mets le romarin dedans. Tu couvres. Tu laisses ça là-bas. Ça refroidit. Tu mets dans l'eau. Tu peux utiliser ça trois jours encore. Tu mets dans l'eau le matin. Tu te laves avec. Si tu fais les deux choses ici qui t'ont coûté 1000 francs, tu n'as plus une rentrée d'argent. Bloque ma page. Je ne passe plus sur ma page. C'est que tu as le blocage plus, plus, plus que je n'ai jamais vu sur la terre. C'est que tu es un extraterrestre. Même les extraterrestres, ils se lavent avec le sel, leur chose marchent. Tu as compris non Voilà. Donc, je vous dis que vous dépensez mal votre argent, ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent. Donc, quand tu offres tes services, je reviens maintenant aux enseignements que j'ai commencé. Quand tu offres le service, fais ta page, ok si tu as peur de, le, de faire le direct, ce chose que je te conseille fais faire le direct. Même si tu J'ai le direct où j'avais 50 vues, hein. ne voyez pas comment on me regarde aujourd'hui là. C'est que vous vous aimez toujours, ce n'est pas la. Hein. Vous ne connaissez pas comment c'est que je vous commencez, Vous ne connaissez pas. Ouvre ta page Facebook. Tu te lèves le matin. Tu mets le crédit de 500 dans le téléphone. Tu pars en ligne, tu cherches les recettes qui vont aider les gens. Combien d'astuces j'ai donné sur ma page qui vous ont aidé? Hum? Même si tu veux tu fais le copier-coller, viens pour faire ce que je fais. Tu pars, tu copies, stop, tu fais sur ta page. apporte de la valeur aux gens. Vous êtes trop concentré sur vos problèmes. Mon mari m'a quitté, m'a laissé cinq enfants. On a rien à foutre. Oui donc, les gens n'aiment pas quand tu es dans des plaisirs. Et c'est fou parce que quand tu es pauvre, on n'aime pas te donner. Parce que tu es pauvre, ta vibration, c'est bizarre. Quelqu'un somme, même a l'intention de te donner 50 000, il finit par te donner 5 000. Parce que tu pleures l'argent. L'argent te fuit. Si vous écoutez mes conseils, vous allez me donner un témoignage dans deux mois que, « Maman, j'étais dans, dans la chambre de 20 000. » Maintenant, si trois mois plus tard, je paye mon appartement à 100 000 francs, et c'est moi qui ai payé. Qu « Consamba, vous venez à Douala, vraiment. »« Tu peux pas me dépasser pendant en consamba pour seulement deux ou trois personnes. » Vous avez suivi non tu cherches les choses qui vont aider les gens après le lavage tu ne te laves plus et quand tu te laves, tu ne te sèches pas tu laisses ça sèche sur toi l'eau là dans ton corps. tu su surtout parler donc si c'est la déco par exemple fais les vidéos où tu montres aux gens les astuces pour la déco où est ce qu'ils peuvent trouver Peut-être dit, ok, je vais vous montrer où vous pouvez trouver. Ok, je vais vous montrer. C'est juste une idée. Hein. Vous voyez peut-être, voilà ma lampe de, de table. Voilà ma lampe, vous voyez. Oui? Avec? Mais ben, je crois qu'il n'en reste plus. Hein. Tiens, tu devais aller en acheter à la boutique. Vous voyez ça, Non il de retirer le téléphone totalement. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez quoi, je me casse un peu pas. Je vais faire en avant. Peut-être que tu fais la déco, non? Tu peux faire une vidéo où tu montres aux gens comment décorer leur lustre. Tu pars, tu montres le tissu, tu achètes le tissu de 500 marché ou de mi francs. Tu prends la colle. Tu prends le temps, tu viens, tu leur montres comment mettre ça. suivez un peu. Voilà. Tu, tu as les astuces peut-être pour guérir certaines parties du corps. Tu fais une vidéo. Tu montres aux gens les herbes qu'ils doivent prendre. Comprenez-moi les herbes qui doivent vous prendre. Tu peux montrer aussi les Si tu cuisines, tu peux... Euh... Brigitte, j'ai sonné la cloche. Malgré ça, tu as dormi. Et tu as rêvé que j'avais quoi Que j'avais de très, de très belles bougies. il y avait cinq bébés. Cinq bébés par terre qui se tendaient la main. C'est tes ancêtres qui t'ont montré ça, c'est super. Donc, euh, si c'est peut-être la nourriture, non? montre certains de tes secrets aux gens. Je ne blague pas. Peut-être tu as un secret qui fait que le, quand tu fais ton des de pistache, c'est. Prends le secret là, montre aux gens. Toutes mes choses sont sur Facebook. C'est ça qui fait ma force. Je sais que les gens croient que c'est ça qui me fait ma force. Parlons bah peut-être organisation de mariage. Comment bien planifier son mariage à l'avance Tu montes les étapes, tu te fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le truc c'est que quand tu montres tes choses aux gens, ça fait que les gens sachent que les gens vont savoir que tu as le savoir. Les gens vont savoir que tu connais. Parce qu'on n'aime pas venir avec quelqu'un qui ne connaît pas. Et quand tu te mets devant la caméra, qu'est-ce qui me fait savoir que tu es différent d'un autre charlatan qui est là-bas C'est ce que tu connais. Maintenant, quand tu vas donner les recettes. Les gens vont aller mettre en pratique. Ça va marcher. Ils vont dire à l'autre personne que, mamie, j'ai suivi la fille, là. elle m'a appris à faire le bongo. Et je fais maintenant mon tarot, ça donne. La sauce ne fuit plus. <rire> que j'ai appris chez la fille-ci. Que le gâteau, quand elle faisait mon gâteau avant, c'était du un genre penché. La fille m'a montré comment faire fait le gâteau. En fait le DG, elle m'a montré comment faire en fait le DG. Parce que quand tu donnes dans la nature, quand tu donnes, écoutez, ne te dérange pas. La nature va te redonner. Il n'y a, a pas d'injustice sur la terre. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes chiche avec ce que vous connaissez. Vous ne donnez pas, vous n'aimez pas aider les gens. Vous n'aimez pas avec les, les choisis, les choisis aiment naturellement aider les gens. Et on voit ça comme une faiblesse. Mais c'est ça votre force. Vous me suivez. C'est qui fait votre force. Vous ne savez même pas. You know, no. That's your strength there. En passant, les t-shirts sont disponibles. C'est sur commande. Parce que la femme, j'ai fait ça à la main. Donc. Euh, ça prend du temps pour faire. Voilà l'été qui arrive avec les espadrilles. C'est sais que tu vas me dire, ah, j'ai commencé, j'ai lancé ma page depuis, j'ai abandonné. Va reprendre ta page là. Reprends encore la page là, s'il te plaît. Va chercher la page à nouveau. Merci beaucoup Ilambi. Ada Lopez, si tu rêves d'un blanc, je sais que vous aimez qu'on vous dise vos choses. Peut-être que tu dois te marier avec un blanc. Lave-toi bien d'abord pour, pour activer ton étoile, ma chérie. Si possible, tu vas nous laisser de rencontres. Ceux de on poste les produits en Gaoundéret. Il y a des produits comme le Donne-moi tout. Voilà, ça donne-moi tout. Allez, mets un peu mon « Donne-moi tout. » Je vais me mettre d'abord sur la main. Je donne-moi tout. J'ouvre mes portes aujourd'hui. Je reçois mon argent. Toute flèche lancée contre moi ne peut prospérer. J'annule toute mauvaise incantation contre ma vie. Ceux qui ont le don-moi tout chez vous, quand vous mettez sur vous, vous ne sentez rien. Hum? Je vois mes yeux, je vois mes oreilles, pour que je puisse entendre ce que vous me dites. Donne-moi tout. Tu peux le mettre dans le bain. Tu mets quelques gouttes dans le bain. Tu peux le mettre aussi dans ton huile pour te coindre. Tu peux mettre aussi.. Quand tu fais le bain avec, tu mets le sel. Voilà, mes mains chauffent déjà, je sens déjà ça sans déjà les effets de ça. Oui, je vais faire les plus de... Il faut que vous, toutes là, vous devez avoir les business. Pas un, pas deux, pas trois. Vous devez avoir plusieurs. Vous devez faire dans tout. dessous. Oui. Donc, je prendrai des jours où je parlerai de ce que euh, certains d'entre vous font. Monsieur Narcisse, as... j'ai expliqué, ne me dérange pas. Tu as compris a expliqué le romarin. Le laurier, tu fais bouillir le laurier aussi. mets le sel dans l'eau, tu te laves avec. Voilà, amour, tu as dit, on donne-moi tout, tu confirmes, non Voilà. un parmi vous, on vous a mis les mauvaises odeurs spirituelles. Tu fais que là où tu es là, comme ça. Là. Il y a des gens que vraiment, vraiment, vous avez de mauvaises odeurs, hein. Tu te parfumes n'importe comment, mais tu énerves tous les gens. Tu énerves tous les temps Donc, tu arrêtes quelque part. C'est dur pour qu'on te donne ta chose. C'est dur pour qu'on te donne ce qui te revient. C'est dur. Aurélie, tu as rêvé que tu donnes le kit. Et je suis sûr que tu n'as jamais acheté le kit, non. Ton subconscient a été dit qu'acheter le kit de la reine Josine, ça va t'aider. Toi, tu as un le duci. Hum? Moi, je ne sais même pas ce que vous voulez. Vous donnez parfois du fil à retordre aux, aux ancêtres. Tu rêves, tu me vois en tête laver. Tu n'as jamais plus le lavage. Tu rêves, tu me vois dans, le, dans ton rêve, je te montre une direction. Tu n'as jamais pu la, la consultation pour que je te parle. Vous voulez quoi Je fais les produits, je ne parle pas donne moi tous les kits célébrités. Kits ceci, kits cela. Tu n'as pas pris. Tu es seulement là. Continue non, Les gens vont avancer. Donc, euh, là, tu façonnes ton service. Les pre le premier agent que tu vas avoir de ce service-là. Vous avez vu la majorité des services dont je vous parle. Il y a aussi les gens conseillers vestimentaires. Vous connaissez les bons coins, les, vous connaissez les bons magasins. Là-bas, vous avez les produits moins chers. Façonne ton service. Bonjour la Reine Joël. Parce qu'il y a des femmes qui ont l'argent mais n'ont pas le temps d'aller faire le shopping. Moi inclus. Le shopping, c'est un truc que vraiment... Pourquoi on a créé le shopping Moi, j'aime bosser, moi, j'aime travailler. J'aime travailler. Moi, j'aime travailler. J'aime faire l'argent. J'aime faire l'argent. Tu as allé faire le shopping, là. Donc, peut-être toi, c'est ton don. Je ne vais pas répondre parce que je vous ai dit comment ça va avec le romarin. Vous allez regarder la vidéo aussi encore. Certains parmi vous, ça fait deux jours que vous me regardez. Vous, vous, vous regardez deux vidéos, vous ne voulez plus. Vous allez regarder mes vidéos. Vous ne voulez pas vous laisser, vous partez. Donc, tout l'argent que tu gagnes au début, conseiller vestimentaire, toutes ces choses-là, tout l'argent que tu gagnes, réinvestis dans ton business. Parce que si tu arrives devant une banque, tu leur dis que je suis parti, j'ai pris, pris 100 euros pour commencer mon business de massage. J'ai acheté la table de massage à 100 euros. Aujourd'hui, j'ai mon chiffre d'affaires de 10 000 euros. Trois mois plus tard. La banque en mesure de porter 50 000 euros et de donner pour que tu agrandisses ton business. Parce qu'on a vu comment tu vis. Comment tu peux prendre quelque chose, entretenir, multiplier. Et Dieu fonctionne toujours. Avec la semence. Toujours. Quand je parle de shopping, tu prends l'argent de quelqu'un, tu pars choper, tu viens lui donner. Et la personne te paye. Oui. Les gens peuvent vous payer partout de shopping ils peuvent te payer 50 000. Chaque semaine, 50 000. Et vous avez les dons, <rire> oh Jesus, Seigneur, parle à tes enfants. En tout cas, je vous parle à sa place. Donc, quand tu vas prendre ton premier agent de ça, ne pas acheter les voitures, ne pas acheter dans le business, tu ne manges pas l'enfant de ton business. Ton, ton premier agent, c'est quoi? Le père, le père ou le grand-père, c'est 100, 100 euros. Mais chérie Kambeva sur ma page chercher où tu demandes à la personne à qui tu as acheté. Il faut arrêter, arrêtez de venir déranger mes directs. avez des questions qui sont idiotes là. Je passe mon temps et fais les vidéos. Je fais les vidéos, vous ne les regardez pas, vous allez poser les questions. Sans ça, vous faites qu'on vous trompe. Arrêtez d'être idiot, s'il vous plaît. Quand je vois un femme qui est idiote, ça m'énerve. Vous attendez qu'on fasse tout pour vous. Oh, non, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Sans ça, vous allez faire vous tromper, on vous tromper. Arrêtez la paresse. Tu ne peux pas faire grandir ton business quand tu es paresseuse. Impossible. Paresseuse. Vous êtes paresseuse. Il tout, sur tout, ce y a tout. Tu as la maison, tu n'as pas l'argent. Parce que je veux qu'on t'interprète ton rêve. Comment vous m'énervez souvent Il y a des gens qui viennent, tu viens, tu payes la consultation, ils te consultent pas. Tu as regardé mes vidéos, ça fait un mois, je suis tombé sur tes vidéos. Tu as regardé combien de vidéos, tu as mis quoi en pratique Comment vous m'énervez Vous attendez l'homme qui va venir vous donner l'argent. Même si tu as n'importe quel don, tu es paresseuse. Tu vas finir pauvre. Ou paresseux. C'est trop paresseux, paresseux, paresseux. L'Esprit vous dit les choses, vous n'écoutez pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez les dons que j'ai, vous avez même plus. On vous menace à votre famille, on vous insulte. Regardez là, là-bas, regardez là. Chaque jour, je ne pas dire que le Dieu, Dieu va le temple de Dieu. On, on t'insulte chaque jour. On se moque de vous. Vous devez être fatigué du mépris des gens. Vous devez te, un moment, te fatiguer de la pauvreté. Comme Kossi à chanter que la galère, non, non, non, tu ne parles pas de la galère. Je ne cause pas de la galère. On n'est pas de la même place. J'ai galéré. J'ai, je vous dis, j'ai galéré. Dieu de la belle, ne te dérange pas. Je vais te bloquer. Hein, vous me connaissez même. Quand ça tourne à ma tête là, il vous enlève, je n'ai pas besoin de vous. Une femme qui souffre, ça m'énerve. C'est tout là. J'attends que lui m'abandonne. Tu as fini de pleurer. Ça fait trois ans que tu pleures, non? Qui est venu te sortir dedans? Personne. Ok. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es ton propre Dieu. Si tu ne te sors pas de là, tu vas continuer, tu vas mourir, on va t'enterrer, on va vivre. Tu as compris Voilà. Tu nous débarrasses du plancher. Tu vois que si tu meurs, on ne va pas vivre Si tu meurs, on ne va pas vivre <rire> Essaie un peu de mourir Meurs un peu, meurs un peu, tu vois Meurs un peu Ma chérie Dis que tu souffres que Tu, tu es Jésus, non, Jésus est à moi hein. Meurs un peu seulement, tu vois <rire> Essaie de mourir Tu vas lire là. <rire> Personne ne va venir te sauver quand J'ai compris cette réalité. J'ai compris que la force était en moi. Voilà le jour qui s'est levé. Non, voilà le jour. Non, n'est-ce pas? Reste à la maison, passe la journée là-bas. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Pas le papa va regarder les TikTok. Fait les trucs qui n'ont pas de sens. Tu attends le soir que l'homme vienne te donner l'argent. Va faire les TikTok qui n'ont pas de sens. Dernière étape, quand tu as commencé à offrir des services avec tes dons, tu dois perfectionner ton don. C'est-à-dire, il y a de cela deux mois, je faisais seulement le massage. J'ai pris des livres, j'ai commencé à lire sur le massage. Je m'assois le soir, je vais sur YouTube. De massage. Ça, c'est pour perfectionner mon don. C'est pour augmenter mes connaissances. Tu fais ça chaque soir, au bout de trois mois. Ou tu vas dire que j'ai le massage thaïlandais, j'ai le massage chinois, j'ai le massage badounais j'ai le ceci. Tu as amélioré. Tu as raffiné tes services. Vous me suivez. Quand tu commences, tu ne vas pas rester sur le même nombre de clients chaque semaine, chaque semaine. Non. Voilà, j'ai deux clients, ça me... Non. La semaine prochaine, quand le client vient, avant de le masser, tu te prends ton temps, tu t'assois, Tu lui expliques d'abord que ici, c'est parce que tu t'assois mal dans la journée. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu entends d'ajouter le conseil au massage. Tu me comprends. La cuisine que tu faisais là, tu commences à te dire, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont diabétiques, beaucoup de mes clients sont diabétiques. Je peux trouver des formes de recettes. Tu veux maintenant ta page, tu mets même dans les conseils pour diabétiques, nutrition pour diabétiques. Tu es en train de raffiner ton service. Quelqu'un m'a dit, ah, tu, tu as le diabète Non, je connais une femme qui va quitter, je connais. Prends, voilà sa page, à voilà son numéro. C'est comme ça qu'on parle de toi. Ça veut dire que mon kit célébrité va maintenant bien marcher sur toi. On va parler de toi. Je veux que vous me compreniez bien. Et si tu es trop prise pour avoir le temps de regarder souvent mes vidéos, tu vas arriver. Parce que ce que je vous apporte est... Je suis une activatrice de talent. Quand vous m'écoutez, vous, vous voyez comment les idées viennent dans votre tête, non? Fais un peu un mois, tu ne m'écoutes pas. Fais un mois, tu ne m'écoutes pas. Je ne me vante pas, mais je connais maintenant qui je suis. Je connais ce que je fais. Je connais les faits que je suis les gens. Tu vas te lever le matin, tu vas commencer à voir ton business. Tu vas te dire, pourquoi il veut même faire Je veux même laisser. Alors que tu m'avais écouté pendant une semaine, ça a fait que tu as commencé l'activité. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Allez. Quand quelqu'un vient me voir, il paye la consultation. Je peux savoir celui qui m'écoute je peux savoir celui qui ne m'écoute pas. Que je t'entends d'abord parler. Non? Ah C'est trop dur. Vraiment, c'est dur. Je sais que c'est dur, ma chérie. Je sais. Je sais. Mais si tu m'écoutais, si tu écoutais, ton esprit serait en train de chercher la solution. Parce que chaque problème que vous avez a une solution. Donc, je vous ai donné des astuces. Il n'y a que ceux qui avaient besoin de ça. Je sais qu'avec ce que j'ai dit là, les gens vont se faire les 10 000 euros par mois. Je connais ce que je vous dis. Vous m'entendez Beaucoup d'entre vous n'obéissez pas à l'esprit. L'esprit va parfois te dire, fais un don à l'offrina. Tu as tourné. Oh, il me reste seulement 50 euros. Prends 20 euros sur ça, tu donnes à l'offrina. <rires> la cloche de la gloire Merci. Merci pour les vies qui sont en train d'être transformées. Merci pour les personnes qui ont écouté ceci, qui vont réécouter, celles qui vont se connecter plus tard. Merci pour l'argent qu'ils ont reçu, qui va se manifester dans quelques jours. Je bénis chaque post qu'ils vont faire. Je bénis les pages des personnes qui m'écoutent. Ceux qui vont se lancer sur Youtube, ceux qui vont se lancer sur TikTok, ceux qui vont se lancer. Seigneur, je mets en eux l'esprit de travail qui savent chercher, perfectionner et redonner. Redonner au monde entier. Que vous trouviez votre direction. Que vous trouviez votre voie. Je viens vous bénir. Je bénis vos idées vous ayez de nouvelles idées encore plus puissantes. J'enlève la honte et la peur qui faisait qu'avant, vous pensiez à vos idées, mais vous ne. Vous savez, vous savez que je sais préparer, mais vous n'avez pas le, le courage de proposer aux gens. Je vous mets d'ailleurs au défi. Je vous mets au défi. Mettez ça sur. Euh... Allô? Oui, oui? Voilà, comment on c'était hum, le chauffeur. Bon. Hum, je mets. Je vous mets au défi, comme je disais, de lancer votre page YouTube, Facebook, aujourd'hui. Mettez votre service sur la page là aujourd'hui. Faites une petite vidéo où vous expliquez. Que je cuisine depuis que j'ai l'âge de 3 ans. En fait, dans, la, dans le vent de ma mère, je suis née, j'avais une petite cuillère en main. Vous voyez, j'ai toujours fait ça depuis <rire> un faux truc comme ça. Euh, pour ceux qui sont coachs là, vous sentez en vous qui est le coaching. Faites votre vidéo. Mettez la page. Cherchez un coin de votre maison, vous allez installer la table. Où vas-tu dans ton bureau? Hein? Tu achètes un bureau normal là. Tu me mets dans ta chambre. Tu me prends ton ring light. Ton petit agent que tu as là. Tu achètes le ring light. Tu as ton téléphone. Donc tu peux faire tes vidéos avec le téléphone attendant. Hein? Je vous mets au défi de faire ça au jour. Les gens qui vont m'envoyer leur page qui vient de créer. Je vais poster. Je vais poster ça sur la page ici. Avec vos services. Pendant trois jours, je vais le faire gratuitement. Je ne vous demanderai rien du tout. Écrivez-moi, vous me dites que voilà, je viens de lancer dans ça, je fais dans ça. Envoyez-moi ça sur, sur WhatsApp. Si vous envoyez, je ne réponds pas, insistez, s'il vous plaît, parce que vous abandonnez trop vite. Parce que je fouille dans mes messages, je pars d'abord sur ce qui me donne de l'argent. <rire> Réflexe. <rire> Réflexe. D'abord ce qui de l'argent. Parce que dans ma journée, j'ai très peu... Je n'ai pas très peu d'énergie, mais mon énergie, c'est pour faire certaines choses. vous comprenez, non. Voilà. OK. J'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Hein. Surtout, mettez en pratique ce que vous venez d'entendre. Il est temps qu'on arrête de se moquer de toi alors que tu as les dents. Il est temps que tu arrêtes d'attendre qu'un homme ou une femme vienne te sortir de ta situation. Tu arrêtes d'être gigolo. Arrête de partir chez les femmes. Il est temps que tu arrêtes de poursuivre les gens pour les papiers. Que tu te prennes toi-même en OK High five. High five. Voilà. Je me suis fait moi-même mon high five. On se nourrit de la, la, la sonnette de la cloche. Oh, c'est un son que ça fait à la fin là. Oh, c'est trop bien. Bonne journée. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent cette semaine. Père sur vous.